Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Emmanuel. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qu'on m'a envoyée par email. C'est comment savoir quelle mémoire on a à nettoyer Comment savoir si euh, la cause de notre problème actuel est liée à une mémoire karmique, à une mémoire transgénérationnelle ou à une mémoire liée à, aux blessures de l'enfant intérieur Comment savoir ça Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident et euh, de façon générale, c'est votre histoire, c'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie qui va vous donner des indices pour aller dessus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs situations. Soit il y a un praticien ou quelqu'un ou un film ou un livre ou un audio ou un texte qui tout d'un coup fait « ah !» qui est en train de parler de psychogénéalogie et vous faites un lien avec votre problématique actuelle. Et donc là, vous avez l'information directe et la question ne se pose pas quelque part. Euh, soyez attentif, donc peut-être à ce que vous vivez, ce que vous lisez en ce moment ou ce que vous regardez. Et ça va peut-être vous donner des indices. Donc ça, c'est une première chose, c'est d'être observateur de ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que peut-être qu'un praticien, euh, que vous êtes allé voir, je ne sais pas moi, un guérisseur ou un channel et vous a dit bah, vous avez une mémoire transgénérationnelle à nettoyer. Euh, voilà, et à ce moment-là, bah, vous savez, il ne vous reste plus qu'à trouver l'outil qui va être adapté à vous. Et à votre situation euh, en lien avec la mémoire transgénérationnelle, par exemple, ou la blessure de l'enfant intérieur. Soit, effectivement, euh, vous n'avez pas d'indice, vous n'avez personne qui vous a dit ce que c'était. Euh, dans ces cas-là, vous pouvez faire appel à votre intuition vous dire, Ok, j'ai ce problème-là. Quelle est la cause la plus importante dans ce problème est-ce qu'elle est karmique Est-ce qu'elle est transgénérationnelle Ou est-ce qu'elle est liée à une blessure de Je parle uniquement de ces trois blessures-là, de ces trois types de mémoire, car c'est elle qui occupe plus de 80 à 90 en fait des causes des différents problèmes et blessures que nous vivons. Et là, votre intuition va peut-être vous amener une information, faire un tilt, quelque chose, d'accord Ou vous pouvez demander à recevoir ça dans vos rêves, si vous êtes connecté à vos rêves. Et puis, si vous n'avez rien de tout ça, sachez que souvent, les causes sont multiples, déjà. On peut avoir une problématique avec euh, 50% karmique, euh, 30% transgénérationnel et 20% lié à l'enfant intérieur, par exemple. Donc, commencer par quelque chose au hasard, ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité. L'autre, c'est d'aller euh, utiliser un outil décisionnel, d'accord euh, Donc, euh, comme le pendule. Euh, comme euh, le test de kinésio, par exemple, qui vont vous aider à affiner ça, ou mieux encore, aller voir un praticien ou quelqu'un qui maîtrise ces outils-là en lui disant, voilà, j'ai telle problématique, je ne sais pas moi, prenons l'exemple lambda, euh, euh, je n'ose pas changer de boulot. Voilà, ça ne me plaît plus, J'ose pas changer de boulot, mais j'y arrive pas, il y a quelque chose qui me bloque. Euh, Qu'est-ce que je dois Quelles sont les mémoires que je dois nettoyer en priorité est-ce que c'est karmique Est-ce que c'est transgénérationnel Est-ce que c'est enfant intérieur Ou est-ce que c'est autre Et la personne, si elle maîtrise le test kinésio, donc là, ben, il suffit d'aller voir un kinésiologue hein, ou un radiesthésiste qui utilise le pendule, il va pouvoir vous dire effectivement ben, c'est plutôt karmique, c'est plutôt transgénérationnel, c'est un peu des deux. Euh, et là, vous allez pouvoir effectivement euh, après aller à la recherche d'outils qui vont vous permettre de nettoyer ces mémoires. Ou de praticiens qui maîtrisent des outils pour nettoyer vos mémoires selon si vous préférez être accompagné ou être plutôt dans une démarche en autonomie. Donc voilà comment faire, n'est pas forcément évident. Vous voyez qu'il y a plusieurs cas, euh, plusieurs situations. Euh, et il va falloir jongler en fonction de ce que vous vous avez comme compétences actuellement, comment vous êtes connecté à votre intuition, à votre cœur, ou ben, euh, à aller piocher dans votre carnet d'adresse des personnes qui vont des personnes en ressources. Pour vous, donc soit des amis ou des connaissances qui maîtrisent des outils décisionnels, ou sinon d'aller voir mais des praticiens, des gens dont c'est le métier et qui vont vous permettre effectivement d'aller là-dessus. Alors je mettrai un bémol à un endroit, c'est le cas des, euh, des médiums qui sont uniquement connectés avec les défunts, d'accord Où là vous allez recevoir des informations liées donc aux bases astrales puisque les défunts sont là-dessus. Et qui n'ont pas forcément l'ouverture du cœur et la conscience nécessaire pour vous apporter les réponses. Moi, je fais une différence entre le médium qui est connecté uniquement aux défunts et donc à des êtres qui ne sont pas encore sur leur plan de lumière et avec les channels qui sont connectés beaucoup plus à des plans de lumière où là vous allez recevoir des informations différentes. Ça peut être une voie aussi pour recevoir les infos, mais souvent ils vous laissent chercher, euh, surtout les guides. Donc, euh, à vous de voir en fonction de vos affinités. Sur ce, ben, je vous souhaite de trouver ce qui vous fait du bien, ce qui fait vibrer votre lumière, ce qui vous rend enthousiaste dans la vie et qui vous fait avancer un peu plus dans votre propre